L'essorage est une technique expérimentale qui consiste à séparer un liquide et un solide d'un mélange pour récupérer le solide appelé résidu. Dans cette vidéo, nous ferons également un lavage de ce résidu. Connectez à un robinet, une trompe à eau, par sécurité, toujours fixez la fiole à vide à l'aide d'une potence munie d'une pince trois doigts.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 dans cet ordre afin d'éviter les retours d'eau pouvant polluer le filtra. Si le filtra n'est pas limpide après une filtration sur entonnoir Büchner, votre filtration nécessite probablement un entonnoir en verre frité. Ajoutez du solvant de lavage de manière à juste recouvrir le solide. Réalisez la trituration, c'est-à-dire remuer légèrement le solide dans le solvant de lavage en cassant les éventuels agrégats. Attention à ne pas déchirer le papier filtre. Procédez à nouveau à l'essorage et répétez le lavage si nécessaire. La dernière aspiration sera laissée 5 minutes pour sécher au maximum le produit. Récupérez le solide dans une boîte de pétri ou un verre de montre préalablement pesé.